Pour faire une recherche avancée sur Au Début plus, cliquez sur le bouton Recherche avancée à côté de la barre de recherche sur la page d'accueil. Vous pouvez à tout moment revenir sur la recherche simple en cliquant à nouveau dessus. Il est possible de combiner plusieurs champs de recherche et d'en ajouter si besoin en cliquant sur Ajouter une nouvelle ligne. Vous pouvez aussi sélectionner le type de document, la langue, Préciser une date de début pour faire une recherche sur un document publié à partir de cette date ou préciser une date de début et une date de fin pour faire une recherche sur une période en particulier. Vous pouvez choisir différents champs de recherche, par exemple n'importe quel champ, contient, est exact ou commence par, tapez vos mots-clés, Il est possible aussi de modifier les opérateurs booléens, et, ou, et, sauf. J'ajoute hauteur, par exemple. Une fois que vous avez complété vos champs et tapé vos mots-clés, vous pouvez voir en bas un récapitulatif de votre recherche. Faites ensuite recherche. Vous pouvez voir que les résultats sont précis et peu nombreux. Il est possible de modifier votre recherche à tout moment, en changeant certains champs par exemple.